à ton avis, un frelon asiatique, il fait combien de kilomètres autour de son nid Moi je, je pense, pas. je, je, je toujours pensé qu'il fait au, au moins un kilomètre, facile. Je savais que je lui posais une colle. Combien fait une abeille autour de sa ruche Je sais pas, je ne connais pas assez. Ah, putain, je là, je, là voilà. je, les abeilles, je suis pas... Une abeille, ils estiment entre 3, je crois que je viens de voir un frelon passer, euh, des formations professionnelles, c'était ça ou un bourdon Oui, même moi je peux me tromper. Euh, une abeille, elle, ils estiment à 3, 6 kilomètres max autour d'une ruche. D'accord Quand j'ai fait mon intervention sur la grande antenne à 66 mètres la dernière, 66 mètres d'en haut, je vais garantir que quand tu regardes en bas, ben, tu es monté tout petit. Et bien je les voyais monter comme ça, et je les voyais arriver de loin. J'ai une paire de jumelles, franchement elle est bien. Je regardais un peu, j'essayais de capter un peu d'où c'est qui venait, mais même avec mes jumelles, je voyais des fois un frelon arriver, mais j'étais déjà à 3 km, 4 km. Non, je pense qu'un frelon, il fait vite 10-15 km autour de son lit. Bah de toute façon, t'as vu comment il, a, il, a, il avance Il avance deux paires d'ailes. Le frelon européen, euh, moi je pense qu'il est très casanier. Hein. Le frelon européen, euh, je pense que s'il fait 3-4 km autour de son lit, c'est le maximum. Je le vois ici, j'ai des bonnes colonies bonne colonie de frelons européens ici, des fois qui nous embêtent un peu trop d'ailleurs, mais bon, euh, c'est un autre problème. Le, le frelon européen, je vois un peu, quand je, le, quand je vais aller fouiller un peu, je sais qu'il y a un nid ici sur la propriété, j'en vois jusqu'à 2-3 bornes, euh, pas plus, le frelons asiatiques. Là j'ai des cas où les frelons, il y en avait plein, on n'a pas trouvé les nids. Et on a tout fouillé. J'ai eu une expérience cette année, j'ai traité un nid de frelon. Ouais. On m'a appelé dans, dans une ville. J'ai traité un nid de frelon dans un arbre mmh. euh, parce que les feuilles étaient tombées. Donc je le traite mmh. à la poudre. Et euh, je ne sais pas, peut-être trois semaines après, mmh. le client, le, le même, c'était une mairie, me rappelle pour un autre nid. Et le nid il est à, allez, à 50 mètres de celui-là que j'avais traité. Mmh. Et quand je suis allé le voir, il n'a jamais été traité, il était pratiquement vide. Alors après, il y a Et la... c'était en septembre, ouais. C'était pas en fin de saison, ouais. alors, Et je me demandais si les deux, est-ce je... que celui-là il allait sur l'autre parce qu'il avait de la poudre Et il avait de la poudre, alors moi ça m'est arrivé ça, mais plutôt avec des petits nids, c'est-à-dire qu'un jour j'ai eu la chance de voir ça, un petit nid de frelon, la personne d'ailleurs m'appelle pour un petit nid de frelon, moi entre temps j'étais mort de rire parce qu'en arrivant j'avais vu le gros nid de frelon, et euh, la dame, elle me dit, oh, le nid, euh, il a 2 mètres. J'ai dit, madame, vous ne savez pas compter. En fait, euh, c'est normal puisque j'en avais un juste au-dessus, comme ça, et il était à environ 20 mètres. J'ai dit, madame, vous rajoutez un zéro et on est d'accord. Mais j'avais vu aussi son petit nid de frelon. Et elle me dit, mais non, euh, il est là. Ah non, il est là. Ah non, il est là. Ah non, il est là. Et en fin de compte, donc je traite le petit nid de frelon. Ça, c'est Hercule. Je, il est un peu envahissant, comme le frelon asiatique. Euh, donc je traite le petit nid de frelon avec cette fameuse poudre blanche, j'en mets très peu, et je vois un frelon qui s'en va sur le nid de frelon, sur l'autre nid de frelon. Et je me dis, ah putain, ça c'est marrant ça oui, C'est pour ça que laisser les nids aussi, ça peut avoir aussi cette utilité, c'est qu'il y a d'autres frelons qui viennent sur les nids, qui sont peut-être pas tout à fait innocents, même une colonie un peu reproche, mais en tout cas, ce que tu me racontes, ça m'est déjà arrivé aussi. Et si la reine meurt euh, sur un nid existant, les ouvrières déménagent du nid, refont une colonie, mais elles ne se servent pas du nid. Si la reine meurt, c'est sûr. Parce que tu vois, c'est le fait, c'est qu'il y avait, euh, avait peut-être deux semaines, voire mm -hmm. maximum trois semaines entre les deux. Et quand j'avais traité le premier, euh, il était vraiment blindé de mon mm -hmm. monde et tout mm -hmm. ça. Donc je traite, je mets la poudre. Et euh, il me rappelle, parce que l'autre arbre, les mm -hmm. feuilles sont tombées un peu plus tard où ils l'ont vu après. Mais il était, il y avait euh, une dizaine de francs dedans, ouais. pas plus. Et il n'avait pas été traité, parce ouais, que il ce été village ne été... m'appelle qu'à moi. Et euh, j'étais étonné, je me dis, est-ce que euh, c'est un i. Euh, si ils sont, euh, le nid, je sais pas, pas Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment il de confrontation. le café chez l'autre. Euh... Je pense qu'il a pas vraiment de confrontation entre, les... entre cette espèce avec Denis, puisque j'ai déjà trouvé... Non, pas Denis, hein, Denis. Euh, j'ai trouvé déjà deux nids sur le même arbre, de la même taille. Donc, euh, je vois pas... Après, j'ai trouvé six nids sur une seule maison. Il est très actif hein, les les euh, Donc, je me dis, il n'y a pas vraiment de confrontation entre les frelons. Il y a une confrontation au départ. C'est-à-dire que pour l'emplacement du nid, ouais. en effet, ça a l'air de bien chicorer. Euh, C'est-à-dire qu'au départ, euh, je veux cette poutre, non c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi, mais tout le monde veut la même poutre. Et en fait, ils arrivent à s'entretuer. Se, mais il y en a toujours une qui gagne, hein, d'où le piégeage d'ailleurs, qu'à un moment, euh, si jamais ça tue tous les idiots et que ça garde que la bonne, ouais, est ça, euh, ça risque d'être un problème. C'est pour ça que le piégeage. Euh, mais en effet, euh, moi je pense que les colonies sont bien synchro entre elles. Le frelon européen, quand vous voyez deux frelons en train de se battre, c'est assez courant. Je pense que le frelon européen, c'est son territoire, il est très territorialiste. Allez, Je vais aller voir deux clous d'extérieur, je vais mettre un petit coup de l'extérieur. d'extérieur. donc vous voyez ici, ici c'est la partie neuve D'accord, ils ont reconstruit juste ici, regardez les DD, cette partie-là, là, tout ça c'est pas habité, c'est des nids. Ils ont reconstruit par-dessus. Ça reste quand même impressionnant. Ouais. Allez les dédés, il y a la reine là, juste là. Essaye de me piquer. Mais par contre, le velutina, je pense qu'il n'y a aucun souci. Ils sont bien productifs. Euh, je dirais pas que c'est des asiatiques, mais n'empêche que les mecs ça bosse. Il ouais, n'y a pas de confrontation, ils vont pas les tirer dans les pattes, euh, voilà. Comme, euh, comment, euh, je dirais euh, rien. Ils vont pas se tirer dans les pattes. Ouais, ça bosse, faut le dire. Ça bosse. C est, c est, c est, ça quand bosse. vous voyez la taille d'un frelon asiatique, le nombre d'individus de, de, là-dedans, ah, là ah ben moi je suis amoureux. Quoi. Moi tu le sais. Ouais, ouais, es comme C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu que t'en penses Le ifro asiatique, il en est où sur quoi sur. Ah ben sur son échelle de progression Pour moi, je, je, on, on plaisante souvent, on dit qu'il va faire le, le tour de l'horloge, j'ai vraiment l'impression que ça peut. J'ai l'impression que l'hibernation n'a pas besoin d'être aussi longue. Euh, en tout cas c'est un des premiers à sortir il sort en même temps que l'abeille charpentière ouais. il sort en même temps que le bourdon en effet il, il sort un peu tôt parce il, euh, il finit plus tard il finit plus tard et il sort plus tôt après ouais. euh, c'est tout simplement que la reine a une spermatèque qui, qui est super super bonne tant qu'il y a des larves il peut vivre le machin ouais. après moi ce que j'ai remarqué souvent c'est que de frelon était mort parce que la reine était morte ou parce qu'il euh, bah, y avait eu un, un, un prédateur quelconque, un parasite euh, qui était venu mourir. Mais aussi, un truc qu'on voit assez régulièrement, c'est que les nids moisissent. Et ça, c'est un peu comme les abeilles, hein, quand, quand, il y a des, quand il y a de la moisissure sur les, les rayons, la colonie, euh, adieu, bonne journée. Et souvent, moi j'ai remarqué quand même que, arrivé en fin d'année, les nids avaient moisi. Tu regardais l'intérieur des galettes et tu avais du verre dedans. Oui, c'est un champignon, c'est oui. un, ouais. ouais. un champignon assez intéressant. Parce que tant qu'il tant qu y a de l'activité, le nid l'entretient. Ah, oui, oui, voilà. oui, oui, Donc, oui. Souvent on dit, ouais, mais euh, c'est du, du papier, euh, c'est du carton, pourquoi l'eau... Ah bah le carton si vous En fait mettez... c'est pour ça que c'est un tronc de poids Bah oui, c'est si pour que l'eau le, ait le, le, sur les côtés quoi. Le, le pied du nid euh, la partie la partie euh, le haut du nid, c'est dommage, j'en avais une et je l'ai donnée à quelqu'un, c'est très dur, c'est du, très tu tu peux, tu bah, peux prendre, comme ça. Hein. Euh, ouais, euh, même ouais. moi j'ai ouais. euh, et tu peux y aller à perceuse hein, ouais. c'est impressionnant au à la scie, c'est comme ça quoi, ouais. tu batailles. Donc en fait, tout le haut est très très bien isolé et le bas après vous avez un isolant euh, qui est comme ça. Ouais. Et il le grossi c'est le plus euh, plus fait voilà. froid puis ils vont mettre des C'est pour ça que d'ailleurs en, en juillet, vous ne voyez pas les nids. Arrivé au 15 août, vous voyez toujours pas les nids, arrivé au 30 août, vous dites « Putain, il y a des nids partout ». Mais en fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'au 30 août, les nuits sont fraîches, mm. et moi je le vois, c'est radical, des nids que j'ai observé comme ça, je le vois, il est gros comme ça. Et puis arrivé au 15 août, bon, tu as toujours le nid comme ça. Bon, là, je me suis un peu… Et après, arrivé du 15 au 30, ponk, le nid il est comme ça. Mais en fait, si tu regardes bien, au 15 août, l'isolant, il est comme ça, mm. et autre en tout, l'isolant il a triplé. Donc en effet, les nids sont plus gros. Et du coup, vous les voyez mieux. Ce c'est pas, pas qu'ils grandissent les galettes, hein, c'est juste.. La reine, elle ne euh, peut pondre que sur.. Euh, elle peut pondre un œuf à la fois, elle ne peut pas en pondre trois. Hein, donc euh, oui. donc euh, voilà. Moi je pense que la progression du frelon euh, asiatique euh, est toujours. Euh, affolante. Ah. Je pense qu'il va gagner très très vite la vieille Europe, hein, c'est-à-dire bah, tous les pays limitrophes. Hein. Bah, déjà d'ailleurs, on a trouvé en Espagne, au Portugal. Voilà, euh, il paraîtrait en Corse, mais ça reste à vérifier. J'ai de, de, vraiment... un confrère en Italie. Oui, qu'on euh... ouais, qu a. Moi, j'ai été appelé il y a trois ans pour, euh, bon, pour des syndicats apicoles qui étaient claffis. Mais je pense que le problème qu'il va y avoir, c'est quand il va commencer à aller un peu plus loin dans la vieille Europe, ou dans l'Europe tout court, pardon. Euh, à un moment, il va, rentrer, euh, il va commencer à rentrer sur un autre secteur, c'est le secteur du Vespa Mandarina. Et quand le Vespa Mandarina va s'apercevoir que de l'autre côté, là où il a jamais chassé, il va trouver du Vilutina, je pense qu'on aura un problème. Mais moi, je pense qu'à cette époque-là, je serai à la retraite. Oui, d'accord. Parce ouais. qu'il euh, ouais, faut qu'il monte dans l'Europe et qu'il qu retourne jusqu'à jusqu l'Asie. Bah oui, mais ouais. c'est faisable. Hein. Oui, c'est faisable, hein, c'est euh, sûr. On va me dire, les océans, il ne la passe pas. D'ailleurs, comment il allait en Corse moi, Je pense que bon, ça peut être une erreur. Hein. C'est une erreur. C'est une erreur. Un frelon qui est rentré, euh, qui a pris le bateau, en plus il n'avait pas dû payer le ticket. Ce ah non, il a pas payé, et, ouais. Donc il est rentré et il s'est retrouvé en Corse. Bon, j'ai pas officiellement, c'est moi je, je mets des guillemets parce ouais. que j'ai pas de, de preuves réelles ouais. qu'il est en Corse. Mais n'empêche qu'apparemment il est en Angleterre aussi. Euh, Angleterre, on m'en a, a parlé. Maintenant j'ai demandé des photos. Il n'y a personne qui est capable de m'en fournir. Mais bon, il peut tout à fait y arriver. Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Après il passe, on par le un... bah, il passe par le tunnel. Euh... Passe par le tunnel. Tu crois toi Je t'ai dit que le frelon ça avait peur du noir. Tu vois le frelon accroché à la motrice. Celui-là, oui, par contre celui-là. Celui-là accroché à la motrice. Hein. Là, vous imaginez quand même quand on aura le Vespa Mandarina, c'est quasiment la taille là. Ouais c'est ça. Est 8 un peu, peu, un peu ouais. plus long. Ouais. Euh, sur l'abdomen, c'est quasiment la taille. D'ailleurs. Euh... Il a les quatre ailes aussi euh, Il a deux paires d'ailes déconner. Mm. Le frelon asiatique a de grands jours devant lui, hélas. Et euh... là, il faut se dire qu'on l'aura toujours. Et qu'il faut s'habituer à vivre il faut, avec. Il faut, il faut vivre avec. Faire euh, attention on... quand on taille ça aille, euh, voilà, quand on rentre sa haie, quand on arrive à la fin du printemps, quand on rentre dans sa cabane euh, pour la première fois, ben, faire attention. On n'y est... va pas comme une mule, quoi. Ouais, hein. enfin, ça. Euh, le frein asiatique tient très bien au froid, vu qu'il a un nid fermé par rapport à son cousin, le frein européen, qui est un peu ouvert. Euh, j'avais fait d'ailleurs une, une vidéo là-dessus, je ne sais pas si tu as fait gaffe. Euh... L'ouverture dessous euh, Non, sur la température d'un nid de frelon. Oui, j'ai vu ah. plusieurs fois, tu as, as pris la température. Euh, C'est entregré et quelques. 28, de... De... Ouais. 28 degrés, alors qu'il ne faisait que 10 à l'intérieur, à l'extérieur, je veux dire, enfin 10 dans la maison, là où j'étais. Donc je prends la température d'un nid de frelon européen qui était à côté, 10 degrés, 10 degrés, tu avais les frelons, ils comme ça. Je prends la température d'un nid de frelon asiatique, mon pauvre, 28 degrés, et encore j'avais oublié d'enlever la protection sur le thermomètre parce que je suis un peu billé. J'avais oublié d'enlever la protection, donc je pense que tu pouvais monter à 30. Ouais. Je peux te dire okay. que ça résiste. Non, non, il est très, euh, il est très résistant. Après, il est... ce qui fait qu'il ce qu affaiblit, c'est qu'il y a moins de nourriture d'or. Ah, là, ah. par contre, ah, les trucs ça. il a besoin de manger. Ah, hein, c'est euh... pour ça qu'au bout d'un moment, ils arrêtent. Ils arrêtent de se reproduire. Euh... Et puis après, ils ont une durée de vie qui est très faible. Hein. Mm. Euh, je te dis, c'est une trentaine de jours. Hein. Bon, pas elles, puisque c'est des reines, elles ont un an de vie. D'ailleurs, quand tu les trouves en fin de saison, tu as vu la couleur qu'elles prennent, elles perdent leur pigmentation, ça devient jaune thoracique. Oui, c'est ça. Euh... Et tu penses que ça peut arriver que euh, bah, as une la reine, parce qu'on dit une reine, mais c'est une fondatrice. C'est une fondatrice, ouais. bien sûr. Et que que la reine, euh, le frelon est une couronne. Oui, il n'y a que, y a que les, abeilles, des abeilles Et euh, du coup, que la fondatrice elle, se dit, bon, j'arrive en fin de vie là, elle prend une autre fondatrice. Il peut reprendre encore un peu. Est-ce que tu crois que ça peut évoluer sur ça Alors sur le frelon européen c'est assez, euh, assez énorme. Le frelon européen quand tu trouves des reines, euh, des fondatrices frelons européens, crabo c'est le double quasiment ah, d'une euh, ouvrière. Par contre le, le frelon asiatique, la différence qu'il y a c'est qu'il n'y en a aucune. Euh, alors la densité un tout petit peu mais ça se pèse au micro microgramme. Euh, la, la, la taille d'une fondatrice euh, velutina et une ouvrière alors au début les ouvrières sont un peu plus petites, et après ça devient quasiment ces insectes-là, quasiment aucune différence. Après, euh, moi ce que j'ai pu euh, entendre hein, euh, et observer, c'est qu'il y a beaucoup de mâles dans les frelons asiatiques, contrairement au frelons européen où il n'y en a quasiment pas, puisque de toute façon, il est inutile. Alors au début, on les a dit, ouais, ça va leur jouer des tours, ils vont être moins productifs. Moi je me demande si euh, pas zag, zag en cours d'année, pourquoi pas quoi Comment on peut faire Comment on peut avoir Pourquoi il y a autant de mal Pourquoi il y a question. autant de mal À quoi ils servent Alors euh, les scientifiques vous diront à rien. Bah, moi je dis qu'une espèce, elle ne fait pas les choses à moitié. Ben, donc, Nous si, on fait des choses qui ne servent à rien. Si elle fait des mal, c'est pas pour euh, rien. Si elle fait des mal, c'est pas pour rien. Donc, euh... donc euh, ce que je pense, ça peut être réel. Ah moi je pense que je pense qu'entre guillemets, hein, on peut se tromper, mais je pense que tu n'es pas dans le tort. Hein. Ouais. Ouais. Donc, ça veut dire que de la nourriture. C ça le... peut. Ça pourrait ça faire peut. une année ça complète. C'est le euh, manque de nourriture qui fait que... Après, euh, voilà, il faudrait trouver euh, une île complètement déserte avec beaucoup de protéines, euh, insectes, etc. Foutre une colonie là-dedans euh, et voir si elle tient plusieurs, euh, plusieurs mois. Plusieurs bon, Là, à chaque fois qu'on a déplacé des insectes, ça a toujours été une catastrophe. Ouais, il faut pas trop... Je... entre guillemets, pour l'abeille, euh, l'abeille, on nous dit, ouais, mais si jamais on implantait des abeilles asiatiques, etc., je pense qu'on a assez fait de bêtises, parce que c'est des bêtises entre la coccinelle asiatique, le, le verre qui va pas bien, euh, la grenouille qui est pas... Qui est pas qui est... Enfin bon, à chaque fois qu'on déplace des insectes, à chaque fois c'est la mouise. Alors peut-être que la parole du jour, euh, attention, ça. Mais les mais écosystèmes... Je pense qu'ils qu font attention à ça, mais non. Tu rigoles ou quoi non Tu vas dans n'importe quelle animalerie tu vas trouver tout, tu vas trouver, euh, tu vas ouais. trouver tout, tu vas trouver tout. Je les pensais que depuis, pensais que depuis la, même... la coquine asiatique, ils avaient réfléchi un peu à se dire peut-être une connerie de ramener. Bah moi j'en ai encore trouvé il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, quoi. Mais parce qu'ils sont implantés maintenant. Non mais euh, Ah oui, mais ça t'as pas vu sur le plurin Si dessus, tu veux, hein ouais. Ouais. Ouais. ils sont ouais. un peu partis. Ouais. Il a... <rire> il ouais, ils sont un peu partis là ah, Oui, ils sont un peu partis. Ouais. Ah putain il a peur. Et euh, non un, on a trouvé un nid de, de coccinelle asiatique au-dessus. Non je te parle des larves. J'ai encore trouvé des larves de, de, de, de coccinelle à vendre. Et ces larves ne sont pas des larves françaises. Ah d'accord. J'ai okay. encore trouvé des larves à vendre euh, pour combattre le puceron, euh, machin, etc., etc. Sauf que le problème c'est que cette fameuse coccinelle elle est beaucoup plus productive que la nôtre. Elle nous a bouffé la nôtre. Et euh, on n'a plus que de la cuisine asiatique quasiment. Donc, euh, donc... Enfin, du, moins, du moins dans la région de Toulon, moi je ai pas encore. Enfin, en il, do... il doit mais... en avoir, mais, euh... mais j'ai voir... pas d'appel sur ça. Tu as pu voir le placard qu'il y avait en haut. Oui, euh... vu, là, vu. Euh, franchement, il euh, y avait une galette... Euh... Non, j'exagère pas. Non, comme non, j'exagère pas. De... Il y avait même deux galettes. Un... Hein oui, j'en donne une, parce que moi, ça ne me fait pas peur. Il l'a dit, il y en avait deux. Euh, avec des punaises machin... Tu avais des punaises asiatiques. C'est Asiatique. Bon, c'est un pays charmant, hein, c'est un continent euh, j'adore. Mais franchement, si jamais vous pouviez garder vos merdes. <rire> bah, je crois qu'il dorment. Hein. Bon, sur ce, merci d'aider. Ben, merci à toi. Euh, j'adore le truc, en fait on l'a cherché partout. Et voilà, on ne dira pas d'où ça vient. Hein. Il faudrait mettre ça une caméra d'espion là-dessus. Là, je vais, tu vas voir, je, je vais te dédier le, une vidéo le téléguider. pour toi. Euh, voilà. ouais. Je vais essayer de voir. Je vais essayer d'accrocher ça sur un nid de frelon. On verra ce que ça donne. Pas de soucis allez ah oui, c'est très sympa bon sur ce euh, pensez à penser à, à ne pas faire de bêtises avec le front asiatique comment différencier un énorme problème c'est tout simple dès que vous avez un aller-retour d'insectes d'un point fixe c'est dangereux si vous voyez des insectes un peu partout ne partez pas en courant ça s'appelle la nature c'est pas gênant On les souvent sur les saules etc n'ayez pas peur quand vous commencez à avoir un aller-retour un aller d'insectes d'un point fixe, moi c'est toujours ma phrase, là c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il y a un nid caché. Ça veut dire qu'il y, qu qu y a quelque chose qui ne va pas au bout de l'aller-retour. Ouais. Et là il ne faut, euh, euh, bah, faut surtout pas toucher. Faites comme vous voulez, mais euh, c'est quand même idiot pour moins de 100 euros euh, d'aller se bouffer la gueule euh, euh, par un nid de frelon asiatique ou autre. Quoi. Ah, oui, si c'est des mouches, ça va, mais j'ai rarement vu faire des mouches, euh, <rire> faire un aller-retour. Enfin, sauf si il y a un truc euh, pas propre en bas. Quoi. Je te remercie. À bientôt. A bientôt. Et puis la suite au prochain numéro. La suite au prochain numéro. <rires>